À tous bienvenue pour ce nouveau chapitre le chapitre d'aujourd'hui et les sports alors les sports en tamoul comment on va le dire donc euh, ça va être vi lei ya ut que gal donc c'est aussi un terme utilisé pour les jeux donc bleaterel la danse on dit nadanam nadanam nadanam ou on peut aussi dire Artham -um. Rappelez-vous, on double, hein, parce que là si on a ça, ça fait Adam. alors que là on a bien Adam, d'accord? Euh, c'est important de savoir Adam parce que c'est aussi un terme utilisé entre guillemets quand on, il y a un sport, le fait de le jouer euh, on dit Adam aussi, d'accord? Le fait de jouer, enfin de faire un sport entre guillemets vous, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Alors les mots sont longs. Mais vous allez voir que quand on décrypte, c'est assez simple en fait. Il n'y a qu'une partie qui va changer dans tous ces mots. Si vous regardez, c'est que le début. Donc, euh, le foot, c'est quoi Le, foot, le football, c'est quoi C'est euh, on tape dans un ballon. On tape avec le pied. Donc, quand on tape avec le pied, c'est entre guillemets, mais met des chassés, hein, si vous voulez. En Tamil, quand on tape avec le pied, on dit que c'est un Oudei. Uday. Ensuite, on a pande. Parce qu'il y a un ballon. Hein. Pande, ça veut dire ballon en Tamil. Artem. Vous voyez, là, il n'y a pas la parce qu'il est lié à, au pandé. Donc, ça devient panda-tum. atom c'est le fait de jouer. Donc, le jouer, ballon, euh, enfin, taper, ballon, jouer. Voilà, entre guillemets, ça décrit bien le sport. On tape dans un ballon pour jouer. Donc, euh, en, en une fois, ça, devient, ça fait donc ou, day up, pa, in, ta, et ta. Pardon. Je vais la refaire. Ou, tei, up, pa, une, ta, ut, da, um. Parce que moi j'ai dit ut, mais non, c'est quand ils sont liés que ça devient ut. Donc, ou, panda, tam. Vous voyez Donc, ou, up, panda, tam. Ou, on tape, ballon, pande, atam jouer. C'est pas le verbe jouer, hein? c'est vraiment l'action de jouer, entre guillemets. Pour le tennis, c'est la même logique, sauf que là, on parle pas de la raquette, on parle, on parle de varie. Vari, vari c'est les traits. Vous vous rappelez euh, Là, pour le coup, je ne cache pas que je ne sais pas si on mentionne les, les traits qui sont sur le terrain de tennis, vous voyez, le, tous les traits qu'il y a. Je pense que c'est ça, mais ça peut aussi être les, vous savez, les, les filets, les traits euh, qui sont un peu en diagonale dans tous les sens, les mailles du filet. Donc, ça peut être un, soit l'un soit l'autre, mais voilà la logique. D'accord Donc, varie. Up, pandatam. Encore une fois, comme udai pandatam, vari pandatam. Dans la même logique, le basketball' c'est basket, c'est quoi C'est un panier. Panier en Tamil, c'est kudai. Donc attention, c'est pas kudai. Kudai, c'est parapluie. Kudai, donc la version longue, c'est le panier. Kudai pandatam, c'est euh, donc euh, euh, ballon, panier, jouer. <rire> voilà. Badminton, euh, le volant pour nous, ça ressemble. Enfin, pour nous, pour les, pour euh... Ceux qui l'ont inventé le mot entre guillemets, euh, le volant ressemble à une fleur, quand on regarde bien. C'est ça un volant, hein, pour ceux qui n'ont jamais fait de bonne mittane. Donc, euh, le, on dit fleur. Enfin, le volant, c'est une fleur. Donc, POU panda. D'accord Ensuite, pour le criquet, c'est toulou, tudu OUT UM. pas D'accord Là, je vous cache pas que je connais pas l'origine de TOURU, mais... Euh, euh, c'est en rapport avec le criquet. Hein. Le handball. Le handball, c'est quand on jette la balle avec la main. Là, la main, on ne va pas l'utiliser. On va dire que c'est le jet de ballon. Donc, jeter jete quelque chose, c'est eri. Eri, tam Donc, jet de ballon. Eri, pandatam Voilà pour handball. On va la refaire du début. Nadanam, artam. Répétez avec moi, hein. Koudei pandatam, pandatum, kudei pandatam. Si je vais trop vite, mettez-moi en pause hein, pour répéter. Pou pandatam, eri pandatam Voilà, voilà pour les, la liste des sports. Encore une fois, entraînez-vous avec le caout et euh, Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à travers les formulaires disponibles en bas de votre écran.